Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Glody Officiel. On se saute jusqu'après Générique. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube Glody Officiel. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes encore pour abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la cloche quand je sors des vidéos bon bienvenue à vous sur cette chaîne youtube glody officiel je me présente je m'appelle glody j'ai 26 ans j'habite dans la région parisienne bon ça fait un moment que j'ai besoin d'ouvrir une chaîne j'avais ouvert cette chaîne youtube mais ça n'a ça pas marché et j'ai recommencé encore parce qu'il me manque plus de lumière, la qualité et l'endroit pour fumer. Mais pour le son je n'ai pas l'endroit pour fumer. Là, je fume chez moi. Bon, c'est pas grave pour les deux corps. Les deux corps, c'est pas encore là. Mais sur cette chaîne, j'ai je ref... je reformé mon programme. Reform... J'ai recommencé mon programme. Sur cette chaîne YouTube, je poster des vidéos euh, mais sont euh, débutants qui est une sont euh, pour les débutants pour les débutants commencer aussi euh, faire des vidéos pour les débutants j'ai posté mes vidéos euh, tous les chaque semaine bah, tous les chaque semaine j'ai posté mes vidéos là j'ai re refaire les programmes parce qu'il m'a des choses, m'ont interpellé la motivation pour aller pour faire un programme mutuellement une pour débutant. Voilà, pour le son j'ai pas encore des, des matériels. Là je filme avec euh, mon téléphone portable qui s'appelle Oppo. j'ai pas d'iPhone, j'ai filmé avec ça parce que. J'ai pas encore mis de budget de côté pour faire rich, pour filmer, pour que la qualité soit bonne, pour que les gens restent, pour que les gens restent, pour que les gens commentent, pour que les gens partagent. Voilà, pour cette chaîne, d'autres c'est quoi. J'ai pas encore des trucs à faire. Je, sens, je suis en train de réfléchir. En temps de réfléchir pour cette chaîne, pour que les gens elles, viennent les regarder, prendre du plaisir, pour que les gens s'abonnent, pour que les gens s'abonnent, pour prendre plaisir quand, quand les gens regardent cette machin YouTube pour que les gens ne soient pas dé dégoûtés de ce que je dis, elles, ça va être le contraire des vidéos que je vais poster. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, n'est-ce nice pas à me poser des questions. Euh, c'est quoi le but de cette chaîne? Voilà, comme j'expliquais que le but c'est cette chaîne, c'est pour faire des vidéos, qui sont pour les débutants. Sans matériel. Pour l'instant, les salles de sport sont fermés sont pas encore ouverts, sont fermées. Moi je, moi, je fais la sont chez moi. Des fois je fais deux. Heures. Dans les, parcs, euh, dans les parcs, parce que ah, pour aller à la salle maintenant, il faut euh, une attestation médicale. Mais moi, je n'ai pas d'attestation médicale pour aller, même si, même si je ne suis pas malade pour aller. Pour aller. Pour l'instant, je suis chez moi à la maison, je fais chez moi à la, maison à la musculation, mais ce n'est pas terrible parce que la qualité n'est pas bonne, elle n'est pas terrible avec les décors je fais ça chez moi la qualité n'est pas trop terrible pour la qualité n'est pas terrible n'est pas terrible pour que les gens restent encore commenter partager j'ai pas j'ai pas mis des budgets de côté pour acheter une pour acheter des matériels des, des câbles d'appareils des photos de qualité de bonnes qualités pour le son je suis chez moi. Bon, en attendant, en attendant je suis chez moi. Je ne vais pas prospéter à faire acheter le matériel. J'ai commencé avec fumer avec euh, mon téléphone portable jusqu'à quand j'aurai des budgets, mettre l'argent de côté. Et là, je vais commencer à acheter un appareil photo de qualité. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Euh, ce que vous avez, vous avez pas compris, c'est ce que je parlais. C'est vrai que je suis un peu timide mais là c'est normal tout normal pour, pour faire cette présentation pour ma chaîne youtube voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu à la fin du vidéo moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos allez à très bientôt